Bonsoir à tous et à toutes, ici le Dr Phi, on est début 2021, c'est de nouveau un vite fait mal fait. Je vais revenir prochainement avec des consultations et des sujets un petit peu mieux foutus, un petit peu plus travaillés. J'ai été éloigné de YouTube pendant un petit moment pour plein de raisons. Donc je suis content de vous retrouver et j'espère que vous êtes content de me revoir. Et euh, donc pourquoi est-ce que je prends la parole aujourd'hui eh Bien, Au début je voulais simplement vous présenter mes voeux. Et il se trouve qu'en fait, les vœux, j'y crois pas trop. Donc, je me suis dit que j'allais plutôt vous lire un petit texte que je viens tout juste d'écrire. Ça va aller assez vite et ça s'intitule Bonne chance. C'est un petit poème. C'est toujours difficile pour moi de faire ce genre d'exercice parce que j'essaye de vous regarder là, là, dans les yeux. Sauf que mon texte est au-dessus, donc mes yeux vont faire le ping-pong. Je pense que vous avez l'habitude maintenant. Mais... Voilà. Je m'excuse de la présentation, toujours un petit peu roll. Je viens juste de l'écrire. Je pas le temps de l'apprendre par cœur. Donc voici, bonne chance. Nous avons pu marcher en laissant derrière nous ceux qui, manquant de chance, n'ont pu tenir le coup. Nous avons vécu là, bizarrement, de loin, en s'éloignant des autres, désinfectant nos mains. Nous avons vu l'échec des puissants incapables, nous les avons vus nus, les oublieux coupables. Le monde a continué, et nous, entre parenthèses, avons vécu l'année en pointillé, sans aise, confinés que nous fûmes. Bien des choses ont, chos ont cessé, et grâce à notre absence, l'air s'est amélioré. Et puis, on nous a dit « l'économie d'abord » en nous poussant derrière, quitte à choper la mort. Le virus, le virus, le travail, le vaccin. Et en voyant venir la fin de 2020, nous, animaux de foi, avons voulu y croire que c'était derrière nous. On voulait de l'espoir. Mais les incapables sont toujours là, en place, coupant des libertés, agissant en rapace affûtant toutes les armes pour mieux se prolonger et dans ce long tunnel nous laisser enfermer. Il y eut la drôle de guerre, voici la drôle de crise. Vivement que l'on se soigne et que l'on s'immunise, mais jamais n'oublions l'odieuse impéritie des communicants fa qui sévirent ici, qui ont nié les faits, qui n'ont pensé qu'à eux, qui, même dans l'horreur, n'ont cessé d'être odieux, fermant des lidostos en pleine pandémie, bouclant ciné, resto, café et librairie. Vous les pensiez modernes Vous les croyez meilleurs Ce sont là, de nouveau, juste des imposteurs. Ils vous crachent au visage toute leur suffisance, et non, nulle tendresse, nul vœu de providence. Ils mourront les derniers, sur leur tas de billets, quand les non-essentiels auront tous crevé. Alors, pour cette année qui démarre en fanfare sous le triste gris d'un ciel de désespoir, je ne saurais vraiment être honnête et sincère en disant « Bonne année !» car, oui, je n'y crois guère. À toi, passant ici, qui vient et qui me lit, je souhaite bonne chance et résistance aussi.